Nous allons étudier l'anatomie de l'UV. Pour cela, nous allons suivre le plan suivant. L'introduction. Deuxièmement, anatomie descriptive, dans laquelle on va décrire l'iris, le corps ciliaire, le corps vide, et enfin une conclusion. Introduction. Sur cette coupe sagittale en vue latérale du globe oculaire, la tunique uviale, dite aussi l'UV, se compose de trois éléments. De l'iris en avant, le corps ciliaire et la corvite en arrière ou membrane vasculaire. L'iris est la portion la plus antérieure de l'UV, il est de structure pigmentée donnant sa couleur à l'œil, et percée d'un trou la pupule. Le corps ciliaire est représenté par un épicissement de l'UV situé en courant derrière l'iris. La coroïde est une couche vasculaire tapissant l'intérieur du globe, c'est le tissu nourricier de l'œil. Deuxièmement, anatomie descriptive. Commençons par l'iris. L'iris est la partie la plus antérieure de l'UV, faisant suite au corps ciliaire. L'iris est une membrane en forme de disque perforée en son centre d'un orifice circulaire, la pupule, qui se comporte comme un diaphragme d'ouverture variable qui se régit automatiquement selon l'intensité lumineuse, à savoir dans le myosis correspond à la réduction du diamètre pupillaire. Et la mydriase à son augmentation. Chez le sujet myope, la pupule est plus dilatée que chez le sujet hypermétrope. Par ailleurs, l'iris assure en partie la trophicité du segment antérieur. Le système musculaire antagoniste de l'iris est mis en évidence grâce à l'étude des reflexes pupillaires. À noter bien, L'instillation d'atropie dans l'œil inhibe l'action du muscle sphincter pupillaire. Toujours dans l'iris, cette fois-ci, on va parler sur l'anatomie macroscopique. Donc, Sur cette coupe sagittale euh, du segment antérieur de l'œil, on voit bien l'iris qui s'étale dans un plan frontal, L'iris bombe légèrement en avant. Il baigne dans l'humeur aqueuse, séparant la chambre antérieure et la chambre postérieure. Son diamètre est de 12 à, 3 à 13 mm. Son épaisseur varie selon la région considérée. 2 au niveau de la collerette est de 0,6 mm, au niveau de la racine 0,1 mm. Les risques présentent à décrire deux faces, une face antérieure et une face postérieure, deux bords, un bord externe et un bord interne. Concernant les rapports de l'iris, se font en avant avec l'humeur aqueuse et la cornée. En arrière, se font avec l'humeur aqueuse et zonule. Concernant le bord pupulaire, l'iris s'approche du cristallin. Le bord périphérique, l'iris, s'approche de la cornée sans l'atteindre et s'insère sur le corps stiliaire, forme la paroi postéro-interne de l'angle irido-cornéen. À savoir, les contacts cristallins iris doivent être irrités dans les irritis en raison des risques de synergie, d'où l'utilisation préventive d'installation de produits dilatateurs. Concernant la vascularisation de l'iris, les artères qui vascularisent l'iris et naissent du grand cercle artériel de l'iris, qui siège en fait dans le corps ciliaire. Le grand cercle est formé par la réunion des deux branches de division des artères à savoir les artères ciliaires postérieures longues, les artères nasales et temporales. Ce cercle anastomotique est également nourri par les artères ciliaires antérieures, branches des artères musculaires. Pour la vascularisation veineuse, Formés à partir des capillaires de la région pupillaire. Les veines atteignent le corps ciliaire où elles reçoivent les veines des processiliaires puis cheminent dans la suprachoroïde pour se drainer dans les verticules. À propos de l'innervation de l'iris, est assurée par le trigimant et le sympathique. Les fibres nerveuses non myélinisées mais possédant une gaine de Schwann partent du plexus ciliaire situé au niveau du corps ciliaire et d'iris vont former quatre réseaux nerveux, à savoir le plexus sensitif au niveau de la couche antérieure, fibre vasomotrice autour des vaisseaux, réseau sympathique destiné aux muscle dilatateur avec une fibre nerveuse pour chaque fibre musculaire et enfin le plexus parasympathique. Innervant le sphincter. Troisièmement, le corps ciliaire. Le corps ciliaire, cette partie intermédiaire de l'UV se forme d'un anneau saillant à l'intérieur de l'œil. Il joue un rôle fondamental dans l'accommodation et la sécrétion de l'humeur aqueuse. On va décrire l'anatomie macroscopique. Sur cette coupe ou sur cette vue latérale du globe oculaire, le corps ciliaire est un anneau asymétrique placé en regard à l'équateur du cristal. Il est grossièrement triangulaire à la coupe. Donc il est triangulaire si on fait une coupe sagittale. On voit bien que le, le, le corps ciliaire elle est triangulaire avec une base, une pointe et deux faces. Une face antéro-externe, c'est la face qui est en contact avec la sclérotique. Une face postéro-interne qui possède deux portions. Une portion dite par plana, ici. Donc, c'est au niveau de cette partie. Se trouve la part plana. Et une partie corps ciliaire Le procès ciliaire. Voilà. Le procès ciliaire. Et la part plana se trouve là. Et le procès ciliaire, ici. Et il possède une base. Voilà, la base, elle est ici. La base du corps ciliaire. C'est la partie la plus antérieure du corps ciliaire. Il reçoit l'insertion de l'iris. Voilà, l'iris. Et, une sommet. Donc, le sommet, voilà où la pointe, c'est la région la plus postérieure et la plus mince du corps ciliaire. Elle correspond à l'aura serrata. Voilà. Donc, l'aura serrata, voilà, c'est un prolongement. Euh, à savoir, les fibres circulaires sont plus développées dans l'œil hypermétrope, Les fibres méridiennes dans l'œil myope. Concernant la vascularisation du corps ciliaire, elle est assurée par le grand cercle artériel de l'iris. Et concernant l'innervation, elle est assurée par le nerf ou les nerfs ciliaires longues et courtes. Concernant la coruite, la coruite fait partie de l'UV postérieure. Riche en vaisseaux et nerfs, elle occupe les deux tiers postérieurs du globe situé entre la sclère et la rétine. Concernant euh, l'anatomie macroscopique et les rapports, la corvite se continue en avant avec le stroma du corps ciliaire. Au niveau de l'aura serrata en arrière, elle adhère à la papille qu'elle entoure. La supracorvite est un espace virtuel situé entre la corvite d'une part et la sclère d'une autre part. La corvite adhère à la rétine par l'intermédiaire de la membrane de bruche. A noter. Que la pression veineuse dans la corvite est élevée et dépasse 20 mm de mercure. Cette importante pression est nécessaire au maintien de la pression intraoculaire et non au métabolisme qui est relativement faible dans cette tunique. Les vaisseaux et les nerfs de la corvite. Sur cette coupe sagittale schématique du globe oculaire, les artères ciliaires longues postérieures rejoignent en avant le grand cercle artériel de l'iris et donnent des rameaux récurrentes qui assurent la vascularisation d'une partie de la coroïde. Voilà. Les artères ciliaires courtes postérieures irriguent le reste de la coroïde. La choriocapillaire irrigue les couches externes de la rétine et est constituée d'une seule couche de capillaire irradiant des artérioles choroïdiennes. Concernant l'innervation de la choroïde, elle est assurée par les nerfs ciliaires. En conclusion, l'UV est un tissu pigmenté qui tapisse la paroi interne de la sclère. Son nom est dû à sa forme sphérique et à sa coloration brune rougeâtre qui rappelle celle de la peau du raisin, l'UVA en latin. La principale pathologie de l'UV, c'est l'inflammation, le glaucome et les tumeurs.